Il y a souvent des exercices qui sont basés sur les baignoires donc je pense que vous me voyez venir à la fin de cette vidéo il faudra que vous ayez mesuré le volume de votre baignoire Alors évidemment moi aussi j'ai mesuré la, le volume de mon bain donc euh, il fait 1,5 mètre de long si je veux bien le remplir il faut au moins 0,3 mètre d'eau et puis en largeur 0,5 m. Donc si je simplifie et que je considère que c'est un parallépipède rectangle, je trouve 0,225 mètres cubes. Et donc j'ai été voir sur le site des services industriels de Genève, c'est 6 francs du mètre cube. Donc quand je me fais couler un bain, ça me coûte 1 franc 50. Donc même quand vous préparez un bain, n'oubliez pas d'allumer votre cerveau.